Il est l'heure d'utiliser les 7000 euros que j'ai de budget pour cette soirée. Je, je pense qu'on va passer vraiment une soirée géniale. Je rappelle que le but de la soirée, je vous montrerai des lives. Si le mec, il vous plaît, euh, vraiment, ça vous fait kiffer. Il y aura son nom qui sera donné. Les modérateurs seront prêts à envoyer son lien à n'importe quelle demande. Vous pourrez lâcher votre follow pour lui envoyer de la force. En plus de l'argent que potentiellement, il pourra gagner. Ce live chat, il ne serait pas possible sans euh, PlayStation et Fnac. Donc, encore une fois, euh, un énorme merci à vous. Chers ultras Chers ultrates. Alors chat, ça va être extrêmement simple. On va se balader là. Dans la liste des spectateurs, on va aller absolument partout et on va proposer des petits défis. Il y en a pas mal, tu vois. Comme vous voyez, j'ai une bonne liste. J'en ai, j'en ai follow des petits pangolins. On va commencer, chat. On va aller voir Nanou FPS. Bonsoir. Oui, oui, je pense. Oui, je... On va éviter de parler de bonsoir à chien. Ouais, mais on va commencer avec bonsoir, un défi simple, les gars. Il... Lance en solo et fait 7 kills. Euh, je commence tranquille. C'est la première de la soirée, on commence tranquille. Je partir en solo et je dois faire 7 kills et 300 balles. C'est. Attends. Vas-y, vas-y, vas-y, je vais live. Vas-y, les gars, je live. Je live sans vas vous. Vas-y, vas vas-y. <rire> les gars, moi, je vous dis direct, faites même pas attention à mon fond vert. Si je l'ai mis, parce qu'il y a une fenêtre derrière. Si je baisse, il y aura un contre-jour. Et comme <rire> moi, de 6 Il, il sert du fond vert de comme d'un. Comme <rire> de, de voler, putain. Enchanté, Nanou. Nanou qui, du coup, prend un défi pour 300 euros, chat. Faut okay, pas qu'il meure, les gars. Vas-y, un mec ici. Bonne chance. Mort. Ok. Ah il a chopé la bonne arme. Oh, le malin. Il a directement kill, spawné frère. sur la bonne arme. Le ok, le premier kill. Il se déplace bien Ça oh. fait deux kills les gars Je vais voir oh. les stats C'est de chaud dans le chat Je vous Il frère Le chat il a l'air bon il, il a l'air bon, hein. vraiment bon What? Ok belle esquive Il se cache du mur pour approcher C'est bolzy Il a 1 HP il le sait Il va le chase Il va changer d'arme Il a plus assez de balles Comment il fuit le mec oh, Comment il fuit Alors c'est comme ça on stop Saute les émotes Les potos 1 HP pas, Il a l'air bon Il a l'air bon Si vous voulez je peux retirer le délire Hop L'autre bon, kill les gars, on, est à 4, oh. on a 3 kills 3 kills 3 kills Il en fait encore 2 Il gagne 300€, chat. Et mine ça, de rien C'est pas si la simple la Parce que je connais Je connais pas leur niveau les gars Je vrai, sais pas s'ils si sont bons de ou plaisir, pas de le de la game, y aura... Genre euh... Les gars encore les qu un dernier kill Plus qu'un kill Plus qu'un kill Il est repéré Il ferme toutes les portes Il saute Attention. Il laisse aucun avantage à l'autre Il a pas rechargé ses armes par contre ta... Oui il les gars, let's go! Let's go! Je veux voir des GG dans le chat. Envoyez tous des GG, on kiffe plus 1000 followers. Vous êtes des malades, vous êtes des fous. Vous êtes des malades. Je veux voir des GG spammer ça. Par contre, euh, spammer pas de... Il est trop content, chat. Il est trop content. Le premier don de cette soirée. Donc, achat effectué auprès de Nano officiel 300 euros. C'est bon, les gars, c'est bien parti. On va redropper son, son lien dans le chat. Euh... Ouais, Nano FPS, très très gentil. quoi les 300 euros sont partis. On va donc partir sur un autre streamer. Là, j'avais pensé à un peu plus gros streamer Mysteka 5 kills à l'arba. 200 euros. Mais non bah, Flashback, c'est un autre délire, tu vois, c'est... C'est sur Liberty City, c'est là où... Comment ça va, les gars C'est le serveur des JL, en gros. <rire> La dernière fois que j'ai joué à l'arbalète, c'était il y a genre... Jamais <rire> Let's go On va te tenter, hein. Allez, c'est parti, les gars Misteka qui monte, qui fait un kill, qui un enchaîne sur un deuxième. 100% eu, des ça. balles qui touchent. Oh, monstrueux, bien. il sort. Il fait tomber, oh enfin, l'autre personne, est vrai, il est au soutien, oh. il reste agressif, il y a une grenade, mais il a plus de mal, il recule, non, ouais, ça re-shield, ça marrant. joue fort, oh, chat y... non, garde la one, garde la Mais ouais, il, garde, il prend, prend la Owen avec l'Arba okay, ouais, Espèce de fou Owen Arba Voilà Alors là, est-ce que ses coéquipiers vont l'aider Vu que tout à l'heure, j'ai envoyé le gars tout seul, tu vois es Est-ce que là, est-ce que là, ils vont essayer de... Est-ce que c'est du hit scan Il a vraiment jamais joué avec, là Et... Non, mais on a encore oh. 125 de ping, hein, c'est chelou! Oh là! Ok, et de 1, et de 1, 1 validé, 2 validé, 3 validé! What? Mais, mais monsieur? <rire> Comment? Il n'a jamais vrai, joué avec! Un truc en arrière, mais bon. <rire> il en a enchaîné 3, il commence à partir en marche arrière! Fada! Ah, dommage, dommage. Aïe aïe aïe, Mysteka très très Attends, impétueux double, sur double, ce double, début de game, double, double, double. une fin évidente de kill, motivé, il l'a pas rechargé, eh oui, et oui l'arbalète ça met du temps à recharger <rire> Il se tourne, ça, il lui dis dis dit, ti alcoolique, aïe aïe aïe, il retombe, ses coéquipiers l'ont laissé tomber, ils s'en battent les couilles de lui You're dead my friend Okay. j'ai cru qu'on lui avait Non, dit... non. Prends l'avion, prends l'avion Dans Nico. le bateau, gros, dans le bateau, je crois c'est le bateau... Tu prends l'hélico, tu, tu, les tu lui sautes dessus, mais si tu le crosses à l'arbalète, ouais, je compte ça comme un kill. Pointant, je bon vois même pas. Bah normal, t'as pas de viseur. C'est la pas. classe à ESK, ça. ESK, il met pas de viseur parce qu'il est à oh, moitié alcoolique. Ok, il est en train de chercher. Oh, le 6-swap Le 6-swap bonus de 100 euros. Il est pas passé. Je peux vous dire que c'était pas loin. Hé Bon, pour des... On n'est pas à 100 euros près, chat. C'est beau de dire ça. Et pour des jolis frags, on se permettra de... Si le spectacle est au rendez-vous, si on a les yeux qui palpitent, qu'on a les yeux qui font les babines, on enverra 100 euros de plus. Oh, j'aime voir ça En plus, c'était un TikTok Du coup, il a fait ses 5 kills. 4 morts, 5 validés. Il, il, est, il est à 5, il a gagné. Il continue. Dans tous les cas, il nous régale. Un pas validé. Il en manque un. Il en manque un, chat. Oh là ok, là tout le monde là me dit qu'il en manque oh, un. Ils sont... la main dans la main. Ok, attention. Attention, bah, chat. C'est maintenant ouais, en 3-6. Ouais. Miss. 3, 2, Deux, 1. Un. Pouf. Pas ok, il prend la ligne, les gars. Il va devoir avancer. Il va devoir reprendre la hauteur. Là, il se concentre. Il va sûrement mettre un steam. Ah, il veut mettre son 3-6. Il veut vraiment mettre son 3-6. Oh là là Et si ce cinquième kill n'était pas validé, on voici un sixième Il nous régale Bien sûr que c'est cool, l'arbalète. Comme ça, vous allez pouvoir voir des... Euh... Attends, mais l'arbalète, ça a l'air d'être sympa à jouer Mais bien sûr que c'est sympa, miss. C'est quoi cette idée comme quoi c'est euh, c'est pas sympa Où sont les autres ennemis qui, qui, euh, qui a déjà dit ça un oh jour non. Oh là là Oh là là Dernier stylo, hein, bien, bien joué, joué Let's go, Comme let's go! Oh, aussi, ici. Comment? T'as réussi, ouais, réussi? Ouais, j'ai réussi, ouais. Je comprends pourquoi t'aimes bien jouer en ballet, en vrai. Ah, là, tu me fais plaisir quand tu bon. dis ça, Miss. Merci beaucoup, je te polie les euros supplémentaires. Merci énormément. Euh, de rien, Miss. Euh, ouais. On va encore aller voir un mec. Et après, on ira voir euh, une meuf pour euh, alterner un peu. Et là, on va aller voir ce qui petit me... con. Salut, défi bouclier RPG et tu fais une 10 kills mini en résu. Défi bouclier RPG et fais une 10 kills mini en résu. Oh, Chaud, tu me fais ça parce que tu connais mon niveau. T'es un gros bâtard, Chaud. 15 minutes, 400 euros. Quoi 400 balles Ok. Petit <rire> con, va. Bah. 400 euros, chat. Ça, du ça, du ça coup me, ça ça me régale. Chaud, est-ce que t'as vu ce t-shirt est-ce que tu l'as vu celui-là bon <rire> Il a tout prévu, petit con Petit con Ce qu'il est en train de vous montrer, c'est la petite collection euh, disponible sur le point de shop. Si vous la prenez pas pour vous, prenez-la pour votre mec. Si vous la prenez pas pour votre mec, prenez-la pour votre meuf. Si vous la prenez -la pas pour l'un ou pour l'autre, pour votre famille. Si vous n'avez pas de famille, pour votre animal. Mais dans tous les cas, tout le monde doit l'avoir, pour la d'un shop. <rire> Je tiens à dire que ce petit con est super fort. Oui, les gars, vous régaler en vrai. J'essaie de viser le partenaire. Ils m'ont refusé une fois. Ah, oh, Chat, lâchez-lui des follows qui passent, qui passent partenaire ce soir. Allez, c'est parti, chat. C'est parti. Il a le bouclier. Il doit faire 10 kills. Je serai tolérant sur le nombre de Alors, kills. Ça, bien, Je, juste qu'il me régale. Alors, ça, il aime bien. Hop, il prend la hauteur pour pouvoir tirer plus facilement. La roquette est parfaite. la France, ça fait la nouvelle C'est là qu'il pense. Okay. Il est génial, ce kid. Bah, c'est un kill en Snack, moi. de régaler ça. comme ça. Quoi Quoi euh, qu'on peut faire là c'est acheter un drone en fait, par contrôle, mais... un peu risqué mais... oui, Qu'est-ce qu'il vient de faire là chat ça, ça me régale tellement Je vais aller voir des gens, je vais les faire jouer bouclier ça, En fait je me rends compte que ça, ça me ça manque euh, Les gens qui jouent bouclier et tout tu sais, Ça me manque de ouf Allez, ok, ça part Et là il balance la part en rebond Maintenant, elle, elle est parfaite, 3-6, tu peux te permettre C'est trop simple pour moi oh. Petit enculé Eh <rire> hey, vous avez vu C'était une roquette avec du gaz C'était pas une émote L'insolence Il est terrible Si ça devait être oh. mon fils Il aurait dû se passer quelque chose Quand j'avais 14 ans Il y a 14 ans les gars J'étais pas là moi enfin, J'étais euh, j'étais sur un sur un pacifisme du zizi euh, plutôt, plutôt fort hein. joli... Allez, voilà. joli, joli, Joli Joli C'est bien le kid Log qui, bah, euh, qui est le seigneur des beats ici Qui est quelqu'un qui, quelqu qui m'a soutenu euh... Tu vois on a, on a besoin de gens comme Log euh... Wow jolie et roquette le, hein. RPG avec le gars, vraiment Petite une... anecdote du coup sur, la, sur le viewer qui vient de faire ça C'est un, un petit viewer palois Et euh, il faut savoir que euh, pendant, pendant, pendant une période Il y a 4 ans Enfin euh, Il y a 4 ans, 5 ans et tout du... Et il y a certaines personnes qui euh, C'est des mécènes tu vois parce que tu peux pas vivre normalement quand t'as 200, 100, 200 viewers de, de ta passion. Il y, y a des mécènes comme ces gens-là, tu vois, qui ah, euh, si te carry pendant euh, X temps, temps ouais. jusqu'à ce que tu. tu perces et. Euh... et voilà. Je rappelle que le, le streamer est Same Axe. Lien dans le chat pour les curieux. Tu l'attends Voilà. Oh le couteau Monsieur Oh Dans la patoune J'ai record du monde et je lancer. Il se permet de tirer 2 mètres à droite. On peut de mettre des couteaux à cette distance. Là, tu vois, il a pris la confiance. Du coup, on lui dit il en manque 2. Il en manque 2. Non C'est pas vrai. Oh merde Bon, ça, c'est ce qu'on appelle de la cruauté, RPG. chat. J'avais Je... dit de garder la bête. Oh merde Vous inquiétez pas, il aura, vrai, il aura son argent. Faut bien qu'il ait son petit cœur qui palpite un peu, Qu'il sente qu'il est vivant, ce gamin. À sa place, peut-être que je réfléchirais à le crack avant. C'est culotté de vouloir le, le tuer direct. Là. Voilà, il va le crack avant. Ouf, Magnifique. 100 euros bonus si tu gagnes. Il He's back, est back in game. Ok, la parak qui part. Il a 6 munitions, il tire, il marque. Est-ce que tu penses que. C'est un peu. C'est un peu loin ça pour du, pour du RPG. C'est un peu loin. Oh Prends sa propre parrain Culoté ce euh... Axe Oh Oh Oh petit con Oh le petit con Oh oh <rire> Eh, fuck you noobs! Faut quand même dire GG. Je On vient de casser le live d'un petit streamer qui a probablement mis toutes ses économies pour s'acheter son setup. Hop, c'est le moment de partir, chat, maintenant. Nous allons donc aller voir une streameuse maintenant. Son nom, Waldorf, chat. Comment est-ce que ça s'écrit? W-A-A-L-D-O-R-F. Et le fameux tiré du bas que l'on connaît tous. Je vais être cool. Fais un top 10. Un top 10, ça vaut quoi, chat Ça vaut 300 euros Trouve une game Waldorf Trouve une game Si elle entend ça, chat. Waldorf Trouve une Il y a des mutes là, aussi J'ai entendu. 100 euros. pile ou face on va, on, va, on va commencer petit à petit, parce que j'ai de l'argent la, à écouler hein. il y en a certes... moi j'ai pas que ça à foutre hein. Pile ou face, face Pile ou face, parce que t'as la poisse Ok chat Elle a dit face, elle, a elle vient la de la gagner, c'est incroyable ça J'ai choisi, choisi face, j'ai choisi face Très bien assumé, très très bien assumé oh, ben... vraiment... Let's go, merci beaucoup cho, c'est le boss C'est le boss je... Bah, je sais pas quoi dire, quoi, parce que... C'est terrible, la C'est terrible. Le jeu, c'est... Voilà, il y a quoi. A bah, là, là il y, y a une couille... Il y a un truc il un truc qui, qui a cassé. je fait chat de bain, parce que je suis trop puissante, tu vois, genre... Je repasse... Après. Je repasse après. On va aller voir quelqu'un qui a le jeu qui fonctionne. Du coup, les ultras, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'y ai mis trop d'amour. J'ai trop kiffé. Et en fait, on a aussi partie 2 de cette vidéo, mais euh, si vous la voulez, il faut atteindre 2000 likes et c'est maintenant.